Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va et je vais te présenter six applications, six applications qui vont te permettre de gagner de l'argent finalement en faisant grand chose en restant chez soi ou presque tu vas voir que ces six applications et eh bien sont des applications que peut-être que tu connais déjà pour certaines ce sont des applications qui vont te rémunérer tout simplement et qui vont te rémunérer et eh bien tout simplement à participer à différentes choses à différentes euh, activités euh, mais tu vas voir que c'est surtout c'est des applications que tu vas pouvoir télécharger bah, dès maintenant euh, chez toi et ce sont des applications qui vont te permettre de gagner de l'argent et certaines même peuvent te permettre d'aller chercher pratiquement 500 euros tous les mois donc c'est quand même pas rien et l'idée de cette vidéo bah, c'est te présenter tout ça bien évidemment petit teasing tu vas voir qu'il y a une application que peut-être tu utilises déjà et qui pour le coup nécessite et eh bien aucun effort de ta part enfin du moins aucun effort volontaire de ta part tu vas voir te découvrir ça dans quelques instants mais juste avant je te balance le générique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 tout ce qui est autour de la bourse aussi et puis tout ce qui est lié autour de la sous-location et de la conciergerie d'appartement. Tu le sais, c'est deux business que je réalise actuellement. D'ailleurs, si toi aussi tu veux réaliser ces business, eh bien, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, deux méthodes, deux techniques que tu découvres dans la partie description. Récupère ces deux formations et tu vas voir que ça peut radicalement changer ta vie. Donc Aujourd'hui, on va découvrir eh bien, cinq, six, pas cinq, hein, six applications que je t'ai sélectionné qui pour moi sont six applications. Alors, ça n'engage voilà, que moi, hein. ce n'est pas une recommandation particulière. Après, à toi de faire aussi ton propre avis, je vais juste te les présenter. Bien évidemment, je ne les connais pas toutes précisément, je ne les ai pas toutes utilisées. Il y en a certaines que j'ai téléchargées, que j'ai mis en application pour voir un petit peu. Ça a l'air sérieux, ça a l'air plutôt correct, mais voilà, ça reste à toi aussi de, de vérifier un petit peu tout ça et de regarder un petit peu si tout fonctionne bien euh, par rapport eh bien, à, ta, à ton pays, notamment en France, parce que ce sont des applications généralement qui sont présentes dans le monde entier. Donc pour certaines, elles sont beaucoup plus développées par exemple aux états unis et pour la France peut-être un petit peu moins. Mais, mais, mais franchement, il y a vraiment moyen à mon sens de gagner de l'argent avec ce type d'application. Et tu vas voir, ça n'a pas nécessité un gros effort de ta part. Euh, et je trouve ça plutôt ludique et plutôt marrant. On va commencer par la première qui s'appelle et eh bien Toluna. Donc Toluna et eh bien c'est quoi C'est une application qui va te permettre de répondre à des sondages tout simplement qui vont être proposés. Euh, donc il travaille avec des, des entreprises très connues hein, comme Amazon, Coca-Cola, j'ai vu qu'il y avait aussi Kellogg's etc. enfin pas mal de, de grosses entreprises et l'idée si tu veux c'est que tu participes à des sondages qu'on va te proposer et du coup ces sondages là et eh bien ce que tu vas répondre, les différents avis que tu vas pouvoir laisser sur telle ou telle chose. Eh bien, vont être des avis qui vont être réutilisés derrière. Donc, c'est un système de sondage tout simplement. Tu réponds à des sondages que tu reçois régulièrement et tu es rémunéré à hauteur donc, de 1000 points par sondage. Et quand tu as atteint 4000 points, eh bien, tu obtiens tout simplement un euro. Donc comment ça se passe eh bien, au bout d'un moment, ils vont te donner tu as la possibilité d'avoir des bons cadeaux, hein, des bons d'achat sur notamment sur bah sur Amazon hein, par exemple, tu as plein d'autres aussi sur plein d'autres types de, de sociétés. Tu peux aussi avoir des des cartes Mastercard préchargées avec 10 euros, 25 euros, 50 euros. En gros, tu es récompensé et tu une des cagnottes hein, qui se qui se débloquent en fonction et eh bien des différents sondages que tu as pu euh, répondre sur euh, ce type d'application. Donc l'application, je te la rappelle, s'appelle Toluna et cette application eh bien va te permettre de répondre à différents sondages de différentes grosses entreprises euh, assez connues, je crois qu'il y a aussi Kellogg's euh, enfin voilà, il y a pas mal de, pas mal de sociétés qui euh, sont présentes sur ce type d'application, donc Toluna Alors dans le même principe, hein, le même type euh, finalement d'application, mais cette fois-ci donc chez un, une, une société une application différente, alors tu la connais forcément puisque c'est euh, Ipsos donc euh, qui est quand même relativement euh, relativement connu, et eh bien ils ont une application qui s'appelle Isei et cette application si tu la télécharges, pareil, va te permettre de répondre à différents sondages et tu vas être bah, bien évidemment rémunéré à chaque fois que tu vas répondre à des sondages qui vont être proposés euh, sur cette application. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas toucher donc, des points. 100 points va te permettre de cumuler, d'après ce que j'ai pu comprendre, 1 euro. Et à l'issue de ça, tu pourras ensuite récupérer, là, non pas cet argent-là sous forme donc, de, de versement, mais sous forme de cartes cadeaux, hein, des cartes Amazon par exemple, ou des cartes Paypal, euh, donc des cartes préchargées qui vont te permettre bah, tout simplement de réutiliser et de dépenser eh bien l'argent que tu as pu collecter via cette application. Donc deuxième application Isay donc de chez Ipsos, donc une application pareil que je t'invite à, à, à récupérer et qui va te permettre de répondre à différents sondages qui vont être proposés régulièrement. Alors troisième application que je vais te recommander, eh bien ça va être Be My Eye. Attention, ne pas confondre avec Be My Eyes, hein, donc avec un s à la fin. Attention, je te mettrai le lien bien évidemment. Be My Eye qui est donc une application, donc en français, hein, donc tu vas pouvoir découvrir ça. Et ce qui est top avec cette application, c'est que tu vas tout simplement participer à des missions. Donc les missions euh, sont différentes, elles sont très variées. Euh, tu vas trouver des missions notamment où on va te demander d'aller euh, donc notamment on va l'application va vérifier ta géolocalisation et va te proposer des entreprises où on va te demander, eh bien, de te rendre directement dans, dans, dans le dans, dans le shop et tout simplement de prendre des photos. Faut de prendre des photos des rayons par exemple. où ça va aussi te faire passer pour un client mystère. Donc on va te dire, bah voilà, tu vas aller dans tel magasin et tu vas te faire poser, tu vas te faire passer par un client mystère. Tu vas poser des questions euh, donc au personnel. Donc on va aussi te proposer faire ce qu'ils appellent du self scanner. Donc photographier des rayons de, de toute une catégorie par exemple, hein, avec un procédé particulier qu'on va te qu'on va te qu'on va, qu va te livrer. Euh, on va aussi te proposer par exemple de parcourir des rues, hein, donc ce qu'ils appellent le outdoor, parcourir les rues et photographier des éléments extérieurs tels que des panneaux d'affichage ou des devantures de magasins. Et puis aussi, tu vas voir que à la maison même, hein, puisque dites-nous ce que vous pensez d'une marque, ce que vous regardez la télévision, etc. Donc une application qui euh, en fait se présente sous forme de mission, donc tu sélectionnes tes missions et tu peux gagner entre 3 et 15 euros par mission. Et ces missions vont te permettre bah, tout simplement de réaliser euh, tel ou tel telle action euh, par rapport eh bien, à telle ou telle entreprise qui a, qui a missionné cette application, donc comme je te le disais bah, ça peut être aller dans un, dans un, tout simplement dans le magasin, prendre des photos euh, aller voir peut-être le personnel, leur poser des questions de faire passer pour un client mystère, euh, prendre des photos euh, par exemple de panneaux publicitaires euh, liés, à, liés à la marque enfin, voilà, tu as différents types de missions qui sont proposées sur l'application et en fonction des missions que tu vas euh, bah, donc récupérer bah, tu vas toucher des sommes d'argent une fois que la mission est terminée tu la, tu la valides et du coup eh bien, tu seras voilà, tu recevras un versement. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu vas toucher entre 3 et 15 euros par mission. Donc, ça, c'est pareil. C'est une application que tu peux télécharger dès maintenant sur ton téléphone et qui peut te permettre eh bien, donc, de gagner de l'argent assez facilement. Alors comme j'ai pu le dire un petit peu en teasing, une application que tu utilises peut-être déjà et qui pour le coup va nécessiter aucun effort on va dire supplémentaire de ta part, c'est l'application WeWard, je ne sais pas si tu connais cette application, c'est une application où en gros tu es rémunéré à chaque fois que tu marches, et oui c'est juste incroyable, mais à chaque fois que tu fais des pas, et eh bien tout simplement cette application va te rémunérer. Donc la rémunération est aux alentours de, pour 10 000 pas de 20 centimes, chaque jour tu devras valider les différents pas que tu as réalisés donc dans ta ville. Et En plus de ça, cette application bah, va te donner des suggestions éventuellement de, euh, de, de, de, comment de parcs ou de, euh, de différents restaurants que tu pourrais découvrir. Et puis l'application est aussi partenaire de d'autres marques et en fonction par exemple si tu réalises tel ou tel achat dans une telle ou telle marque, eh bien, ça va venir incrémenter ton compteur euh, donc entre guillemets de, de pas et donc ces pas-là que tu as réalisé te permettent de gagner de l'argent. Alors certes, c'est très peu hein, bien évidemment, mais euh, moi je sais que typiquement mes enfants une application qu'ils utilisent, euh, que j'ai aussi téléchargé et du coup, bah mine de rien, juste le simple fait de marcher te fait te rapporter de l'argent, ce qui est très peu bien évidemment. Mais bon, mine de rien, c'est juste une application à télécharger et euh, aujourd'hui, enfin euh, qui peut te permettre de gagner de l'argent comme ça assez facilement. Donc l'application WeWork, je t'invite à la découvrir. En plus, l'application est plutôt bien faite, c'est très ludique, c'est plutôt graphique, c'est plutôt sympa. Et comme je te le disais, en plus, tu as des suggestions de parcs à découvrir proche du lieu où tu es ou par exemple des restaurants proches du lieu où tu es, ça peut être aussi donc différentes marques qui vont te dire par exemple bah voilà, si tu achètes tel ou tel produit, eh bien on va vous créditer de telle ou telle chose et puis tu peux aussi avoir des bonus, des petits cadeaux qui vont tomber en fonction de si tu débloques certains niveaux. Donc l'application s'appelle Weward. Une autre application et celle-ci je l'aime particulièrement, c'est l'application FOAP. Et donc cette application, et eh bien là c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, tu vas, pareil, tu vas récupérer des missions. On va te proposer donc de, de tout simplement de réaliser des missions. Et si tu veux, ces missions, c'est quoi C'est tout simplement des entreprises qui vont te demander eh bien, de réaliser telle ou telle mission pour l'entreprise en question. Tu peux gagner jusqu'à 500 euros par mois, ce qui est, enfin, pardon, par mission, donc ce qui est quand même pas rien. Et l'idée, si tu veux, c'est que tu vas livrer tout simplement des vidéos et des photos que tu vas réaliser par rapport à la marque. Donc par exemple, la marque peut très bien te dire, bah voilà, euh, nous on a besoin que euh, bah, vous achetiez, euh, par exemple, ou si vous avez déjà le produit, et eh bien que vous le déballez tout simplement, vous déballez le produit, euh, vous le mettez en valeur vous, vous le mettez sur vous vous, vous prenez des photos avec, avec le produit ou alors ça peut être le produit mis dans des situations bien particulières. donc tu as un genre de cahier des charges qui est mis sur la plateforme sur l'application et qui te demande tout simplement bah voilà de simuler euh, par exemple soit une commande hein, en ligne euh, ou tout simplement bah si tu as déjà le produit ou si tu as prévu de l'acheter et eh bien de, de voilà de tout photographier de mettre en vidéo, donc avec un cahier des charges bien précis, et tout ça est rémunéré et récompensé jusqu'à 500 euh, alors c'est dollars je crois, mais c'est quand même pas rien, et je vois par exemple, je regardais il y a des missions, euh, par exemple tu, tu on te demande de commander une pizza, et donc de tout de euh, de tout de tout faire en fait, hein, entre le moment où tu commandes ta pizza, le moment où tu la dégustes le moment où tu l'ouvres, euh, le temps que ça a pris, euh, etc., etc donc il y a vraiment tout type d'entreprise qui sont possibles, c'est des missions donc, que, que tu peux prendre, donc le premier arrivé, premier servi et ces différentes marques qui te propose eh bien, de participer et tout simplement en échange des photos et des vidéos que tu vas réaliser par rapport à la marque, eh bien, tu vas tout simplement être récompensé. Donc ça, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes, c'est forme de missions donc FOP, F-O-A-P, je te mettrai le lien de toute façon dans la partie description. Et c'est des missions qui peuvent te rapporter quand même, à mon sens, euh, pas mal d'argent. On arrive à la dernière application, euh, dernière application qui s'appelle cette fois-ci donc scribe Donc Scribe, transcripteur, c'est-à-dire que tu vas en gros être un tu vas, tu vas finalement être un transcripteur de fichiers audio en fichiers texte. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas participer euh, sur une application, donc pareil, je te mettrai le lien, Appyscribe, si tu veux cette application, et eh bien euh, des personnes vont tout simplement euh, uploader par exemple des fichiers vidéo hein, et vont demander à ce que des transcripteurs, et eh bien tout simplement transcrivent la, le fichier vidéo au format texte, donc dans différentes langues, hein, bien entendu, donc il y a le français qui est, qui est disponible, bien évidemment, et ils peuvent te demander aussi de faire du sous-titrage en fonction de la vidéo. Donc c'est des missions pareilles qui sont euh, du coup récompensées, donc, en règle générale, je crois que c'est 1,30€ en moyenne la minute. Tu peux en moyenne faire, d'après ce qu'ils indiquent, en moyenne par mois, tu peux aller jusqu chercher jusqu'à 450 450€ de revenus grâce à ça. Donc, après, dans, dans le détail, bien entendu, je n'ai pas, pas bien entendu le, bah, le détail. Et tu peux gagner jusqu'à 3 000€ par mois avec cette application, tout simplement en faisant le transcripteur euh, et bien de fichiers euh, fichier audio en fichiers texte ou tout simplement en faisant de la, euh, de la, de la, du sous-titrage par rapport à ces différentes vidéos. Donc, cette application s'appelle scratch Transcripteur. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la partie description. Mais voilà du coup pour cette sixième application. Voilà les amis, et eh bien on a terminé pour cette vidéo. Donc six applications que tu peux et eh bien télécharger très facilement sur ton téléphone, qui fonctionnent. J'en ai testé pour certaines. C'est très facile, très ludique. Et pour le coup, ça ne nécessite pas une grosse charge de travail. Alors bien évidemment, plus on va te demander des choses importantes, plus là derrière la commission peut vraiment être intéressante. Mais tu vois bien que ne serait-ce que l'application où on te <rire> on demande juste de marcher, quand tu marches, tu gagnes de l'argent. C'est juste incroyable et c'est pourtant bien présent. Alors, il y a des versions concurrentes, hein, il y a des modèles concurrents qui existent, mais celle-ci, à mon sens, me paraît la plus adaptée. Tu pas à me dire dans la partie commentaires eh si tu connais d'autres applications comme celle-ci qui te permettent très facilement eh d'empocher de l'argent. Tu mettras ça dans la partie commentaire. Tu pas à me dire aussi si tu utilises déjà certaines de ces applications pour toi aussi te générer des petits revenus tous les mois complémentaire c'est toujours ça de prix ça nécessite pas une grosse charge de travail alors c'est vrai que c'est surtout les jeunes qui euh, utilisent plutôt ces applications mais voilà aujourd'hui c'est quand même des moyens de gagner de l'argent très facilement de chez soi euh, sans euh, nécessiter euh, quoi que ce soit juste un simple téléphone connecté et, euh, et du coup c'est euh, et donc c'est parti tu in les applications et c'est parti tu peux déjà commencer à gagner quelques euros euh, tous les jours donc ça c'est plutôt plutôt top tu pas à me lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu euh, moi ce que je te propose bah, c'est que